pas de délégué ah, C'est pas de délégué. c'est c'est chez en on à la maison. Mon chéri. Je sais que tu veux pas que je te raconte Non, bébé, tu, bon tu pas, pas besoin de je je, je je veux vite rentrer. Avec J'ai juste en fait. Je veux vite d'accord? Ah, bébé, Très bon ben, Merci, ma chérie. Arrivez là-bas. Sois sage. Sois sage, ma chérie. attention à toi. Mon chéri, ça fait longtemps, hein? Mmh. Est-ce que toi, tu demandes encore d'appeler quelqu'un? Faut <rire> pas te fâcher. C'est mon chéri, hein? Il ma pas. vie. On aura des chéris un jour aussi. Amen. Mmh. Pas de neuf? Oh, je suis là. Mais que je ne faisais rien à l'époque, je me de. Venez de rendre visite, puisque d'ailleurs je l'écrivais depuis mon nom. Tu ne me répondais pas pourquoi. Marco, mon mari est parti en France depuis quelques jours. Tu sais que je... quand il est là, je me connecte sur son Wi-Fi. Du coup, je me trouve euh, sans connexion. Il est parti Il est parti en France. Si donc, que euh, avant-hier, euh, mon téléphone s'était connecté à un Wi-Fi, comme quand je venais chez toi normalement. C'est pas possible. Mon mari, il est parti avec le Wifi. Bon, sinon, attends, euh, tu m'as pas dit, tu m'as pas dit, tu m'as pas dit, tu m'as pas tu pas il pas de passeport. Oui, je sais ça. Et puis, comment est-ce qu'il s'est vendu en France? Il m'a dit qu'il hein. a utilisé sa ah. carte Ça t'a fait Ça t'a utilisé. Comment c'est où a aller sur le problème? Oh bon, mais non, non, c'est... Bébache pas Mais ne n'y a rien à Djokou Comment tu es venu jusqu'ici pour bientôt Mais non, chérie est-ce que je peux Tu es ma chouchou, moi Bon, je vais demander à partir. Tu es venu quand Tu t'en vas déjà Ah, donc c'est ça en fait Mais non Tu es venu faire un rapport, pas d'ici Non, non, pas tout. Est-ce que je veux Je veux bien C'est ce que tu viens de faire voir Mais je suis pas chée Au revoir sont des lieux. Tu ne me racontes pas, il n'aime pas. Donc tellement tu es fâché que tu ne m'as même plus proposé à manger ou à boire. En enfin, fait, je ne te fâche pas. <coughs> wow. Quand mon mari est là, je ne peux pas mater, midi et soir. C'est lui qui est parti. Je suis tranquille. Je dois rester avec les livres ce soir. En tout cas, j'ai fait une bonne sauce en dessin de avec de la pâte blanche, bien chaude. Tu as dit quoi Tu as bien entendu. Pâte blanche, sauce combo. Hé! Hey! Je t'ai attrapé aujourd'hui. C'est comme ça que tu es, non? Mais, hey, cool. moi je n'aime pas de. Maris. Donc si je n'avais pas demandé là, tu n'allais pas me dire que tu as fait ma sauce préférée. C'est méchant. Attends. Attends, hein? Je vais chercher mes chaussures. On s'en va manger là-bas. On peut dormir dedans. Hey. Je te l'avais dit. Regarde. J'ai Je me suis connecté à ton vidéo. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Yes. Attends, attends. Le Seigneur vient de quelque part. Ah. Non. Là, c'est pas bon. Ok. Là, voilà, là, là, là. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! yeah! Tu vas bien, Fantôme ou Attends, mon mari va. Non, il est en France. Comme il t'avait dit, tu sais, il doit encore faire deux semaines avec toi. Et repartir à Monaco. Il veut vivre à Monaco. Comme tu sais, non? Mais je pas refuser, tu vois, Paris. Je t'ai il n'y a pas de tu souci. Mais tu sais que deux semaines, il n'y a pas de soucis. Tu vois, que bah, vous tu viens, venez, vous venez. Le... Tu vois, il faut voir tout le temps que tu pars. On a tout le que tu fais avant de revenir. Mais non, la... pour cette fois-ci, il fait deux mois avec toi. Et repartir à Monaco. C'est toujours ce que Monaco. tu, tu m'avais promis la dernière fois. Et toi, il a fait un mois. Tu es venu, là. C'est lui faire quelque chose. Où Ou bien tu es, tu es Où Où la tu marié, tu ne veux pas me. dire. Non. Comment je suis marié Est-ce que je, je suis marié je vais que tu t'es Je n'aurais même pas compris ton problème, là. Tu m'as mis ici depuis. Je t'attends, je t'attends. Si tu viens voir quelqu'un avec moi, me dis rien. Comment ça Mais qu'est-ce que tu veux que je dise Moi, je t'ai loué ici. Mais je pas. refuse pas. Toi, on regarde, tu me mets en fuspon. Attends, tu attends, tu attends ce qu'on va faire là, je vais te faire voyager, on est à mon toi et toi. Là. Ok, fais-le. Comme ça, c'est mieux. Et d'autres, même d'autres là, je vais te faire d'autres là. D'accord, j'ai pas Je vais te doter. Oui, il faut, il faut faire. Tout ce que je dis là, Tu veux le faire. Hein? Et là, on va remplir vol. Yes veux le faire. toi tu me connais, non Voilà, je vais remplir vol avec d'autres. Parce que d'autres, François Hollande. L'homme qui voyage sans passeport. Tu fais des choses, papa qui... C'est la France, ça ah, Non, je suis en français. <rire> non, je suis en île de France. Okay, ou tu va en France. En aussi. Ok. Chérie, pas où Tu vois que je te suis Comment ça c'est à... à... pas ce que tu crois. Hein. La au... Ma chérie, non, te te je ne vois pas bien, quoi Je ne vois pas bien, non, non bébé, calme-toi. Je suis avec. Comment ça me calme Explique-toi. Ah je, vais, je, vais je C'est le vol qui a, qui a fait, fait toute la journée. Et, et tu ne connais pas les chemins ah, de la Je ne veux rien entendre. C'est notre avion. Non, pas. la il Tu ne connais pas la le, le, le, La, la, la, la route mais là, la maison. Tu ne pas Mais pas, tu vas où Non, non, elle est toi, je m'en fous. Mais moi, je n'ai rien avec toi. Parce que tu vois, moi, je passe. Eh, monsieur, viens. Tu vas. Tu que Tu a pas la tu vas la La à la maison. La, la, la, la, la. La. la routine là, la. Guys, ba, eh au, au, ah, pa à pas, la la à la la, la la à la à la à la à la, la, la, la, la, la maison.